Cam est en interview avec moi pour l'album Zephyr en promo chez le bureau de Lilith et chez Airisites Records. Ils sont sur le label Roots Time Prod et ils sont distribués par Baco Records. Salut Cam Bonjour. Il y a trois ans, quand on s'était rencontrés au Regisenska, donc vous défendiez votre premier album rêvé. Aujourd'hui, tu es sur scène toujours avec Manu et Charlie, avec votre dynamisme qui vous représente, pour jouer votre nouvel album Zéphyr. Est-ce qu'il vous arrive encore de jouer des titres de l'album rêvé oui, oui, oui, il nous arrive encore de jouer des, des morceaux du premier album. On fait un petit mélange entre les deux. Ouais. Et bientôt entre les, les trois parce qu'on commence à préparer la suite aussi. Donc, Je pense qu'à partir de la rentrée, là, on commencera à, à jouer de, un ou deux nouveaux morceaux. Eh oui, de, de ce qui arrive dans le futur. Ça, ce sera une de mes prochaines questions. <rire> du coup, l'album Rêvé, il a été primé aux victoires du reggae 2017 dans la catégorie Révélation de l'année. Avec... Ce second album, on a été aussi récompensé, on a fini à la seconde place. Ah, excellent. Euh, seconde place de... Alors dans la catégorie, là, cette fois-ci, meilleur album des français. On a terminé second, donc c'était cool, on, on était contents. C'est bon ça, félicitations alors. Eh bien, Merci beaucoup. Et du coup, qui décide de vous présenter aux victoires Comment ça se passe c'est Reggae.fr qui organise ça avec euh, tous les autres euh, médias indépendants qui s'intéressent au Reggae. Mmh. Plein d'autres petits sites, euh, des magazines, euh, la grosse radio Reggae, plein de choses comme ça. Ouais, on va en profiter pour faire un big up à Aurora Claval qui tra mmh. travaille pour Reggae.fr. Et du coup, voilà, c'est l'ensemble de ces acteurs du, du, du reggae musique, les médias qui font vivre le reggae musique, qui sélectionnent un petit peu les groupes. Et ensuite, c'est les, les gens, les femmes qui votent pour, pour les groupes de leur choix. Eh oui, il voilà. y, y a des votes régulièrement et c'est comme ça que ça fonctionne. Hein. C'est comme ça qu'on fait connaître aussi ceux qui sont euh, inconnus ça. Du coup, votre reggae, il est militant, il est poétique, il est conscient et engagé. Qui écrit les paroles que tu chantes c'est moi qui les écris toujours toi que c'est à peu près tout ce que je sais faire moi je suis pas je suis pas très très musicien mais j'aime bien écrire et ensuite les copains composent la musique d'accord donc manu et charlie ils n'écrivent pas du tout non c'est jamais arrivé qu'un des musiciens on est qu'ils sont quatre en tout on est cinq sur scène quatre ouais. quatre musiciens et non ils composent la musique tous les quatre chacun se concentrant sur son instrument et, et après là, les paroles c'est moi qui les propose à chaque fois Okay. En général, on part d'un texte et on, on en fait, on j'amène une petite mélodie à la guitare, mais tout simple. Et après, ils habitent tout ça avec leur instrument. Ok. Alors, on va parler du titre People maintenant, featuring avec l'idiop puisque vous oh, parlez ouais. de tous les peuples, de leurs souffrances. Dans Douce France également, avec Canazo et Orchestra, vous amenez nos oreilles dans un voyage sonore en Afrique. Bon, certes, les dialectes sont différents, mais toujours aussi puissants. Comment vous vous êtes retrouvés sur ce projet oh titre là de Douce France avec et Orchestra. Donc c'est comme tu l'as dit, c'est un titre qui parle de la, de la souffrance des peuples, des de, de gens qui se déplacent à travers la planète pour fuir la misère, la guerre, etc. Et donc on tenait, nous, euh, parce qu'on a un groupe français, à inviter une voix africaine. Oui. Parce qu'il y a pas mal d'Africains qui choisissent la France pour terre d'asile. Et Kanazoe, et en fait, on l'avait rencontré sur un petit festival en Dordogne, un festival de musique africaine. On avait bien, bien apprécié ce qu'il faisait, ah, oui. Notamment au Banafon, c'est un super joueur de ah oui, c'est un bel instrument, ça. Hein et voilà, du coup, on lui a proposé, ça s'est fait tout simplement comme ça, et ensuite avec l'idiope, et on avait un titre sur l'amitié, on cherchait un artiste qui nous plaisait bien, et c'est vrai qu'on s'était rencontrés sur un festival qui s'appelle le Béria du Coeur avec l'Idiop, et on s'était bien entendus, on avait bien accroché, donc on a pensé à lui en toute logique, et voilà, il a accepté gentiment, on a fait ça à la cool, c'était parfait que ça soit lui pour ce titre-là, ça, ça marche plutôt bien, je trouve, quoi. Le... Eh oui, vos voix, elles, elles se mélangent très très bien, que ce soit avec ou avec l'Idiop. en tout cas, t'as une voix qui passe... Ça, très très bien aussi. On va parler du titre Vers le ciel ou le titre destin puisque vous parlez de projet, vous parlez aussi de ce qui nous quitte, de cet amour qui est éternel et qui reste dans les cœurs malgré qu'il ne soit plus là physiquement avec vous. Est-ce que vous croyez en Dieu, aux forces, aux énergies Je crois en alors Je sais pas si j'appellerais ça Dieu, mais je crois, je crois ouais, qu'il y a une énergie qui nous lie tous, qu'on mmh. fait tous partie d'un grand tout. Et c'est ça que euh, j'ai essayé de dire un peu dans cette chanson. Quoi. Les gens qui nous quittent et, et qui sont plus là physiquement, j'ai tendance à croire qu'ils sont quand même toujours là avec nous, en nous, autour de nous. <rire> et cette chanson, elle parle un peu de, de ça. Quoi. Mmh. Et quand, on, quand on ressent ça, qu'on qu a conscience de ça, on sent une grande force que nous donne justement les gens qu'on a perdus et, et qu'on aime, mmh. parce qu'ils sont, ils sont encore là avec nous. En parlant de musique, est-ce que tu serais pour ce projet d'imposer la musique reggae dès la maternelle afin d'apprendre à nos enfants le plus tôt possible ce que doit être le respect entre les hommes et envers notre terre mère qui est universelle puisqu'on vit tous dessus <rire> Je pense qu'apporter de la musique à des enfants dès la maternelle c'est une très très bonne chose. Mmh. Euh, alors malheureusement les enfants... Peut-être pas en maternelle, mais les, les gamins, ils sont dans les oreilles des musiques qui passent pas toujours les, les messages dont tu parles. Ben, alors c'est sûr qu'en leur proposant des, des sons reggae, qui sont quand même, je trouve, musicalement intéressants et accessibles, quand ils doivent, on leur apporterait aussi un, un message un peu sensé, constructif, et notamment sur la conscience euh, de la nécessité de, de, de faire attention à, à mère nature. Bien sûr. Je pense que c'est ce qu'on doit apprendre en premier à nos enfants aujourd'hui, c'est avoir conscience qu'ils font partie d'un environnement qui, qui est en souffrance et qu'ils auront le pouvoir tout au long de leur vie d'essayer de limiter cette souffrance. Bien sûr, et d'essayer de le sauver pour qu'il dure le plus longtemps possible. Voilà. Est-ce qu'il vous arrive, vous, de pleurer quand tu écris, notamment pour la reprise de La Bohème Bon, certes, ça apprendra Brel à nos enfants, mais ça apprend la tristesse aussi. Est-ce que vous êtes euh, des fois pris par les émotions oui, oui, bien sûr, toute façon, la musique. Euh, quand on est musicien et quand on aime la musique, quand on est amateur de musique, je pense que la musique, elle a une place importante dans notre vie. Et nous, elle nous guide et elle rythme un peu nos émotions. Donc, de même que j'ai plaisir à écouter de la musique quand j'ai la patate et quand tout va bien... Ouais. La musique, elle m'accompagne, elle m'aide aussi quand il euh, y a des moments plus difficiles. Et donc, bien sûr que j'ai déjà pleuré avec la musique. En écrivant, je crois pas, mais, euh, mais parfois, c'est vrai que quand on vient l'inspiration on arrive à exprimer des choses. Et les larmes sont pas très loin, et tu en larmes. On va parler de carpe diem maintenant, qui nous incite à attraper notre chance. Comment pourrais-tu définir la votre chance dans le groupe Rayon Comment vous avez attrapé cette chance-là travers cette chanson, chacun peut y faire sa lecture, quoi, tu vois. on s'adresse à tout le monde dans cette chanson, mais c'est vrai qu'on s'intéresse à notre histoire à nous, à notre histoire commune, ouais. mais il y, a, il y a un peu plus de 4 ans, on s'est dit, allez, on, on crée un groupe les gars, et on verra bien, on va, on va avancer, faire de la musique, et on verra ce que ça nous apporte. Et on fonce, ouais. Donc on a, on a bien fait, parce que 4 ans plus tard, le groupe, a grandi, on fait des, des festivals de plus en plus cool, on bouge partout en France, on a de plus en plus de gens qui prennent des retours positifs et qui aiment notre musique. Puis il y a trois ans, tu disais, euh, quand je t'interrogeais sur euh, l'origine du groupe euh, du nom, Ryan, tu, tu exposais bien euh, le, le système du soleil et puis d'être solaire et de diffuser au plus grand nombre et c'est ce que vous avez réussi, ce que vous réussissez à faire et franchement, félicitations On va reparler du titre Carpe Diem, puisque vous utilisez la métaphore de la tempête avec le synthé qui vient égayer cette chanson. Ça peut que nous donner force et courage. Est-ce que euh, vous avez dans les tiroirs une chanson intitulée « On lâche rien » Ça ne s'appellera pas comme ça, mais ouais, c'est un thème euh, qu'on retrouve dans pas mal de, de chansons. Dans le premier album, il y avait un titre qui s'appelait « toi bats-toi. Exactly. La musique reggae, de toute façon, elle est axée autour de ça, quoi, de, de, de ces thèmes-là. Et dans ces thèmes euh, fréquents du reggae, il y a la, la lutte, le combat, l'invitation voilà, à ne rien lâcher dans la vie. Ben. Quand on croit en quelque chose, quand on pense que quelque chose est juste, il mérite qu'on se batte bon, pour y aller. Quoi. Bien sûr. On lâche rien. On lâche rien, exactement. Alors Zéphir, eh ben, il arrive hein, comme ce vent d'Ouest qu'il définit. Un album qui a ce vent en poupe depuis donc presque un an. Doit-on s'attendre à un troisième opus qui, à l'écoute de Gaïa, sera totalement voué à nous parler de la planète Et comme tu disais tout à l'heure, apparemment il est déjà en cours d'écriture. Ouais, on a commencé à écrire pas mal de bons morceaux, dont certains sur le troupeau. Troisième album, ouais. parce qu'on a envie de, de continuer d'avancer, donc il faut regarder vers l'avenir. Alors, bon, c'est pas pour bon de suite, ça sera pour la fin de l'année 2020, je pense. Ouais, j'y un an. Mais, mais là, on a de nouvelles chansons, et tu dis des chansons qui parleront encore de révolte, de conscience de l'environnement, de nécessité de, de le protéger. Voilà, on a envie d'axer notre musique autour de ça parce qu'il y a une urgence et parce qu'on ne peut pas faire autrement que de, de parler de ça. Bien sûr, bon. c'est un sujet récurrent. Hein. C'est sûr. C'est ce une chose à laquelle je pense que je, ah ouais. tous les jours, tous les jours, je me dis que, que voilà, par notre mode, notre, notre, notre vie, on, on impacte négativement sur la planète, pour okay, vraiment... qu'on arrive à, à remettre ça en cause et agir différemment. Ouais. Est-ce que vous continuez tous à travailler à côté ou vous gagnez assez aujourd'hui pour ne faire que de la musique maintenant que vous avez un label on est... On est depuis euh, deux ans, bon, ça fait un peu moins, mais depuis deux ans, on est tous euh, quasiment intermittents. Enfin, on est tous intermittents. D'accord. Grâce au système d'intermittence, ce qui est quand même chouette en France, on peut tous euh, vivre décemment de la musique. Quoi. Donc aujourd'hui, pour la vous, la musique paye la musique. C'est ça. Excellent. Est ça. On est à l'équilibre, on arrive à, à payer notre loyer, remplir le fatiguo, et puis, puis réinjecter un peu de, de sous dans le projet, puisqu'on est autoproduit, hein, on a accès à notre label. C'est bah, ça. Mmh. auto-financé auto donc euh, on est à l'équilibre ouais. c'est parfait ouais. est ce que du coup vous trouvez le temps pour vos familles oui oui carrément franchement euh, ça va parce qu'on reste quand même un groupe émergent on n'a pas des tournées de on part pas pendant un mois quoi donc euh, c'est les week-ends et on a, on a du temps pour, pour nos femmes ouais. pour euh, nos enfants puisque dans le groupe il y a des gens qui ont des enfants euh, oui. et donc euh, c'est vraiment un équilibre agréable à trouver. Alors contrairement à la majorité des gens, on travaille même si bon la musique, on n'a pas l'impression de travailler. mais C'est un travail, on travaille. <rire> c'est un auto. travail et passion. La, et la semaine, c'est un travail passion. On a travaillé sans avoir l'impression de travailler. Donc pour finir, on va parler de la tournée. Comment vous vous déplacez, du coup, puisqu'on parle écolo <rire> ouais, C'est vrai que ça, ça fait partie des cas de conscience auxquels on est confronté. Ouais. Avec les instruments et le matériel, on ne peut pas se déplacer en train, par exemple. Donc, ouais. on est contraint de, de se déplacer par la route. Ouais. Donc, euh, on, loue un, on loue un camion, hein, concrètement, on loue un camion qui nous permet de se déplacer. On est 7 sur la route et on a pas mal de matos à déplacer. Oui. Donc il faut Un camion. Un gros camtar. Gros on est, est amené à polluer pour, pour aller partager nos messages. Je vais finir par une question sur le sentiment que vous avez quand vous faites les premières parties d'artistes aussi connus. Est-ce que vous pensez pouvoir un jour donner aux jeunes qui arriveront plus tard la chance de faire aussi vos premières parties ah ben, quand, je, quand je vois le plaisir que ça me procure de, de faire des premières parties d'artistes que j'admire depuis longtemps, que j'écoute depuis longtemps, je me dis que si un jour je suis dans la position de, de rendre l'appareil et de faire la même chose, dans l'autre sens, je, je le ferai avec grand, grand plaisir. Ouais, C'est tout le bonheur qu'on vous souhaite en tout cas. <rire> ben écoute, merci Cam. Un ben gros gros euh, big up à tous les auditeurs de Radio. Merci à vous d'écouter la radio, de nous écouter. Et merci à, à toi, merci à Audio Radio. C'était chouette ce petit moment. Et puis à bientôt en concert, j'espère.